Bonjour, bienvenue à l'Université de Paris dans le parcours spécifique Accès Santé. Pour vous accompagner tout au long de votre formation universitaire, une plateforme numérique appelée Moodle sera mise à votre disposition. Vous y trouverez toutes les informations, les actualités en lien avec votre parcours, les supports d'enseignement avec les documents pédagogiques et les éventuelles captations audio et vidéo réalisées par les enseignants, mais également les forums de questions réponses, d'échanges avec les enseignants des différentes unités d'enseignement. Vous pourrez accéder à cette plateforme grâce à votre identifiant étudiant qui vous est propre et personnel et que vous ne devrez communiquer à personne. Un tutoriel vous sera diffusé très prochainement pour vous accompagner pas à pas dans la prise en main de ce nouvel outil. Ainsi, comme vous le faisiez peut-être sur Pronote ou sur le NT pendant vos années et bien Moodle Université de Paris va devenir votre support numérique de référence à exploiter à tous les moments de votre formation. Bonne rentrée à toutes et à tous